Comment atteindre ses rêves pour chanter J'ai vraiment envie de t'aider à travers cette vidéo, à atteindre tes rêves. Je vais te donner un plan d'accord et je vais vraiment t'expliquer des choses qui vont qui t'aider. Vont J'ai accompagné des, des artistes là-dessus sur ce sujet et voilà, ils atteignent leurs rêves, ils sont en route, ils sont en chemin et je te souhaite vraiment la même chose. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour s'éclater au quotidien en chantant. Alors Comment faire pour atteindre tes rêves Il y a vraiment une chose que tu vas pouvoir te, te graver sur ton cahier, sur ton mur, le mettre sur des post-it, euh, te, te le tatouer sur la peau si tu veux, c'est ne t'arrête jamais. Un rêve ne s'obtient pas en une fois. Ce n'est pas comme aller acheter une baguette de pain à la boulangerie. Ça, c'est facile, c'est pas très loin, tu vas pouvoir le faire facilement. Atteindre un rêve, ça demande de la constance. Et, et ben, Il y a vraiment une différence entre les gens qui s'arrêtent les gens qui s'arrêtent en route, ils s'arrêtent sur le chemin de leurs rêves et il y a les gens eux qui continuent, qui s'arrêtent jamais, qui ne s'arrêtent jamais. Quoi qu'il arrive, euh, tu avanceras toujours. Même si tu as l'impression de faire des zigs et des zags, même si tu n'as pas l'impression d'avancer en ligne droite vers tes rêves, en réalité, tu vas accumuler de l'expérience. Il y a vraiment une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes rêves ont besoin de toi pour se réaliser et ils ont besoin que tu crois en eux. Parce que si toi-même, tu ne crois pas en tes rêves, n'attends pas que les autres croient en tes rêves. Et je croise des gens qui disent « Oui, mais les autres, ils croient pas en moi. Ma famille ne croit pas en moi, mes amis ne croient pas en moi. Euh, » Mais le truc, c'est que si toi-même, tu ne crois pas en tes rêves, Comment voudrais-tu que eux croient aussi en toi et croient aussi en tes rêves Donc, la première personne qui doit y croire, c'est vraiment toi. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut s'obstiner, qu il ne faut jamais s'arrêter. Et je vais t'expliquer que même si tu arrives des bricoles, tu vas pouvoir t'en servir pour atteindre tes rêves. Alors, euh, les, trois, les trois étapes qu'on va pouvoir utiliser, c'est la première c'est justement de faire des points intermédiaires. Peut-être que toi, tu rêves de devenir chanteur ou de devenir chanteuse et de te produire sur scène. Okay. Ça, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc peut-être que tu peux te fixer des étapes en disant « ok Moi, je voudrais connaître 10 chansons par cœur. » Ça, c'est une étape. « Moi, je voudrais contacter euh, peut-être des salles ou des lieux de concert. » Ça, c'est une autre étape. « Moi, je voudrais fonder un groupe et organiser des répétitions. » Ça, c'est une autre étape. Et si tu te crées comme ça des micro-étapes, eh bien à chaque étape, ça sera une nouvelle victoire. d'accord? Et, euh, et ben ça va te rapprocher de tes rêves de plus en plus. Et tu sais qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape qui se valide, bien tu avances vers tes rêves. Mais si tu projettes quelque chose de, de trop lointain, ben ton cerveau ne va pas trop comprendre. Il va dire Ok, oui, je voudrais faire ça, mais ça va être trop abstrait pour lui. Alors que de t'inscrire à des cours de chant, ça c'est concret. Fonder un groupe, ça c'est concret. Appeler des bars ou des lieux de spectacle, ça c'est concret. D'accord donc ça, c'est la première chose vraiment que je voudrais te partager. Eh bien C'est vraiment de te créer des points intermédiaires entre là où tu en es aujourd'hui et le rêve après, le, après lequel tu cours. La deuxième chose, ça va être, comme je te le disais, il va y avoir des zigzags. Il y a des étapes, ça ne va pas forcément se passer comme prévu. Mais moi, je t'invite et c'est mon deuxième conseil, à faire ressource de tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Peut-être que ben voilà, là tu as été interrompu dans tes répétitions parce qu'il euh, y a une crise, les salles de concert sont fermées et tu ne peux plus travailler comme tu voulais. Bon et ben utilise ça pour peut-être te former au streaming et continuer à diffuser tes chansons en streaming. Peut-être que tu t'es disputé avec tes musiciens ou je sais pas, tu trouves pas des musiciens dans ton style pour t'accompagner et du coup tu galères et tu dis bon mais comment je vais faire Moi mon rêve c'était de chanter sur scène. Tu peux t'acheter un looper et tu peux faire une tournée avec un looper. Il y a plein d'artistes qui font ça, d'accord Plein d'artistes connus ont fait des tournées mondiales avec juste un looper. Euh, tu trouveras d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, euh, des vidéos, je t'ai fait plusieurs vidéos sur l'utilisation des loopers. Donc, fouille dans les playlists si ça t'intéresse. Mais donc, tu peux faire euh, ressource de tout et euh, vraiment voilà, ne vois pas quand il t'arrive quelque chose, comme vraiment toute la négativité de cette chose-là parce qu'en réalité, tu vas apprendre beaucoup de choses de cela. Et, euh, par exemple, euh, si tu hésites entre chanter tout seul, faire une carrière solo ou chanter en groupe, eh peut-être que tu as besoin d'en faire l'expérience. Peut-être que tu vas chanter en tu vas te dire, ah, mais quand je chante en solo, c'est pas génial, moi je préfère chanter avec des musiciens. Tant mieux, tu as appris et comme ça tu sais qu'il faut que tu trouves des musiciens pour t'accompagner. Ça t'évitera de partir pendant 10 ans en carrière solo et au bout de 10 ans de t'apercevoir que tu n'atteins pas tes rêves. Pourquoi Parce qu'en réalité, ton rêve c'était de faire carrière mais accompagné en jouant avec des musiciens ou en faisant partie d'un groupe. Donc en réalité, chaque chose qui va t'arriver, chaque petite bricole, ça va être une source d'apprentissage et tu vas oui. dire, ok, donc ça, j'aurais pu faire cette erreur-là, mais je la coche maintenant, c'est une erreur que je ne referai pas, ou c'est quelque chose que j'ai appris. Et comme je te le dit dans le point numéro 1, ça te permet d'avancer les étapes l'une après l'autre vers tes rêves. Il me reste une troisième étape à te, à te partager. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce genre de contenu te plaît. J'en fais comme ça toutes les semaines. Donc active bien la petite cloche de notification et partage cette vidéo. Si tu as des amis qui nourrissent des rêves comme ça, tu vas les aider. Tu sais qu'on a une grande communauté sur cette chaîne YouTube, plus de 100 000 chanteuses et chanteurs qui s'entraident à travers les commentaires, à travers le chat dans les lives. Et donc, ça c'est vraiment magique et tu peux participer toi aussi, n'importe où que tu habites, tu peux aussi participer à ce mouvement. La troisième chose, ça va être quoi Ça va être de te rappeler chaque jour ton rêve. C'est pour ça que je te disais note-toi partout. Il faut que tu te rappelles chaque jour ton rêve. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas oublier. C'est-à-dire que tu vas nourrir un rêve, tu vas faire des étapes, tu vas t'inscrire peut-être à des cours de chant ou répéter avec un groupe. Et puis, tu vas galérer parce que peut-être ton prof t'a énervé ou parce que peut-être t'es plus trop motivé ou t'en as marre ou, ou avec les musiciens, je sais pas, les répétitions, ça se passe pas comme tu, comme tu voudrais, comme tu t'imaginais. Et ça, ça va être des points négatifs. Et ça, ça va te, ça va te, te casser un petit peu le moral. Le problème, c'est que si à ce moment-là, tu te souviens pas que ça c'est juste une petite étape pour avancer vers ton rêve et eh bien tu vas t'arrêter en route et ça revient à la toute première chose que je te disais en tout début de vidéo ne t'arrête jamais et dans ces moments là dans les moments de difficulté il faut absolument que tu te rappelles à l'esprit quel est ton rêve et c'est pour ça que c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse te donner dans cette vidéo c'est rappelle-toi toujours ton rêve le matin quand tu te lèves quel est mon rêve le soir quand tu te couches quel est mon rêve et comme ça quoi qu'il arrive dans la journée Quoi qu'il se passe dans les étapes intermédiaires, tu sais que de toute façon, tu avances vers ton rêve et tu vas l'atteindre. Voilà, je te souhaite vraiment le meilleur dans la quête de ton rêve. Utilise ce que, ce que je t'explique là, ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. À, à avancer vers tes rêves. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, je t'ai mis une ressource aussi. Si ton rêve, il est de chanter, ça va passer aussi par travailler ta voix. Donc là, je t'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je t'ai prévu un petit package cadeau. Tu trouveras un lien tout simplement dans la description. Clique dessus et tu recevras ça. Je te laisse regarder dans, dans tes mails juste après. Moi, je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao